Salut Alors aujourd'hui on va apprendre à faire ça, cette image-là, un carrelage, mais sans aller chercher une image de carrelage sur internet, c'est-à-dire sans utiliser de texture, on va utiliser que des maps paramétriques de verre. donc ça va être très différent, et ce qui veut dire que ce carrelage-là qu'on a vu qui ressemble un peu à du céram, on pourrait très bien en faire tout autre chose sans aller chercher une seule image sur internet, donc je vous montre ça tout de suite. Ce tuto, il est extrait euh, des nouveautés qu'il y a dans le Tipeee, il y a un nouveau niveau d'engagement de soutien qui permet d'avoir accès à des cours privés de niveau intermédiaire donc un peu plus complexe que ce que je vois ce que je fais habituellement sur la chaîne et, euh, et voilà bah si ça vous intéresse je vous laisse aller jeter un oeil moi je commence donc on va commencer par créer une matière vierge donc matériel générique je vais l'appeler euh, carrelage et vous allez voir qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut par défaut c'est un matériau gris qui ne brille pas Alors, je le place ici si je lance un rendu, j'ai quelque chose de gris, je ne vais pas le faire. Je pourrais venir ici et modifier la couleur, sauf que ce n'est pas ça que je vais faire. On a vu que dans l'image, je vous ai montré, il y a des joints. Il y a vraiment une histoire de joints, il y a des reflets différents, etc. Donc là, j'aurais pas de joints, je qu'un aplat de couleurs. Donc je vais plutôt cliquer là. Et ici, j'ai toutes les maps verrées. Et il y en a une, parmi toutes celles qui sont proposées, qui s'appelle Tiles, Carrelage, Carreau. Je clique dessus, et par défaut, du coup, ça m'a créé un carrelage de 4 par 4 si je reviens un coup en arrière, je vois que effectivement j'ai des joints maintenant, et le matériau qui est là, qui est déjà appliqué, si je lance un rendu, je vais avoir une espèce de petite mosaïque euh, avec, hop, des joints blancs, euh, sans avoir rien fait. Finalement, si je viens là et que je retourne dans l'image et que je dis tiens, ben là la couleur, je veux pas du orange mais du bleu, tac, j'ai une mosaïque bleue. Les tiens, j'en voudrais un peu plus, j'en voudrais 10 par 10 donc j'ai une mosaïque beaucoup plus petite, beaucoup plus serrée, de 10 par 10. Je pourrais aussi venir un petit peu en dessous puis dire la variation de couleur, la color variance, la bouger un petit peu. Hop. Et je vois dans... alors je le vois pas ici, normalement je devrais le voir, je ne sais pas pourquoi il ne s'actualise pas. Voilà. Et j'ai des variations de couleur en fonction de ce que je suis en train de régler là, en fonction du bleu qui est la couleur de base, mais il me fait des petites variations de couleur. Donc déjà c'est super intéressant parce que si je reviens en arrière que je mets un petit peu de reflet là-dessus, tac Je vous rappelle que j'ai pas encore pris une seule map de, de, de texture. J'ouvre le Bump, je glisse la même map ici, en copie, hop, je vois que j'ai créé des petits joints très bien dire que les joints au lieu de A à 1 ils sont positifs donc j'ai l'impression qu'ils ressortent. Si je veux les faire rentrer je mets moins quelque chose, moins 1 par exemple, et les joints vont avoir tendance à plus rentrer voilà et là j'ai un effet de mosaïque euh, parfaitement euh, crédible, hein. je vais faire briller à fond voilà. Ce qui est bien c'est que je peux revenir ici puis dire bah finalement je veux de la mosaïque euh, rose et hop j'ai de la mosaïque rose je peux modifier la variation de couleur etc etc. Et à quel point ça peut aller vite. Maintenant le grès ça va être un petit peu différent, je vais vous montrer, je coupe le rendu ici. On va se concentrer sur cette partie-là. Le grès cérame. déjà, la base, elle va être plutôt ben, grise foncé. Alors, j'aimerais bien avoir l'aperçu ici, voilà, gris foncé. Au niveau de la variation de couleur, je vais pas avoir grand-chose, tout petit peu quand même, d'un carreau à l'autre, on va dire qu'ils sont pas tous teintés pareil, mais vraiment léger. Et surtout, je vais mettre, allez, je vais mettre 4 par 4 manière à en avoir un peu moins. Des joints beaucoup plus fins, hein, ce n'est pas des joints de mosaïque, donc les joints c'est ici mortard, je peux choisir la couleur du joint, alors je vais choisir un gris, euh, un gris clair, voilà comme ça, et ici c'est l'épaisseur des joints, je vais mettre 0,1, ça sera beaucoup plus fin, voilà, ici dans la taille, de ma texture vous voyez que je peux la, la taille de la texture là je suis sur une taille euh, un peu mosaïque donc si je veux la faire plus grande c'est ici je vais venir et je vais dire tiens au lieu que ça se répartisse tout ça sur 25 cm je vais la répartir sur 2 mètres entrée alors s'il y a un défaut comme ça là il suffit de faire un stop Le rendu le relancer et normalement ça rentre dans l'ordre alors on va vérifier je sais pourquoi parce que j'avais mis dans le bump quelque chose tout à l'heure clic droit pour enlever ce que j'avais mis dans le bum pour faire les joints de la mosaïque, je fais clic droit, clear, nettoyer, ce qui fait que maintenant il n'y aura plus rien. Donc je relance mon rendu, pour l'instant je ne m'occupe pas de la profondeur des joints, je m'occupe que de la taille par rapport au personnage, je des carreaux assez grands. Voilà, bah c'est simple, hein. euh, on peut calculer la taille d'un carreau. là. Euh, j'ai 4 carreaux répartis sur 200, ça veut dire que j'ai des carreaux de 50. 50 par 50, si je voulais qu'il fasse un peu plus, euh, 60 par 60, bah, 6 x 4, 24, je mets 240. Tac. Et là, j'ai des carreaux de 60 cm. Voilà, je stoppe le rendu et je vais me focaliser sur, euh, sur les réglages encore une fois ici. Euh, donc la couleur du joint, c'est bon, l'épaisseur du joint, c'est bon. Là, on a dit que c'était pour laisser des... Enfin, on n'a pas dit, mais je vous le dis, c'est pour mettre des trous. Donc il manque. Hein, holes pour que aléatoirement il manque des carrelages ici et là. Donc évidemment je veux pas. Et edge noise c'est pour faire des, des arêtes, des joints beaucoup moins nets. Si on veut des joints un peu accidentés, voilà, on peut faire un truc comme ça. Donc là, si je voulais des pierres un petit peu plus euh, rustiques, je pourrais faire ça. Je vais mettre des joints bien nets. Donc, je mets à zéro. Euh, on peut modifier les colonnes, euh, apporter voilà, voilà du décalage, etc. On peut faire pas mal de choses. Je vais tout laisser par défaut. Mais je vous invite à aller fouiller là-dedans, on peut modifier donc, la couleur du joint, euh, les colonnes, etc. Inverser la texture, là aucun intérêt. Je reviens en arrière et cette texture-là, je vais donc la glisser comme tout à l'heure dans le bump on copie. Je lance le rendu, je regarde que les joints soient bien rentrés, c'est le cas. Alors, il rentre beaucoup. Je pense que pour ce type de carrelage, on pourrait espérer que ça rentre moins, donc si c'est trop, au lieu de mettre moins 1, je vais mettre moins euh, 0,3 par exemple, moins 0,3. et Les joints vont être beaucoup moins creusés. Ah, même encore, ils sont même encore un peu beaucoup. Voilà, 0,1, ça donne ça, ce qui est pas mal. Hein. Si les joints sont trop blancs, bah, parce que je trouve un peu trop blanc là, je peux revenir ici dans Mortar, et puis finalement les griser un peu plus, ils sont moins visibles. Voilà. Et là, ça brille beaucoup. Ça brille beaucoup et moi dans l'image que je vous ai montré ça brille beaucoup moins alors comment on va faire on peut venir ici puis baisser ça sauf que ça fait un effet un petit peu trop régulier donc ce que je vais faire c'est que je vais cliquer ici dans la réflexion glossiness et on va mettre une map légèrement nuancée qui va faire que ça va pas briller partout pareil regardez ça va être assez aléatoire et ce qu'on va mettre c'est de la fumée euh, smoke ici smoke je mets en place et on voit que déjà j'ai des plaques qui brille beaucoup plus, et des endroits, où ça brille beaucoup moins, en fonction de ça. Et en jouant sur la taille de ma texture, je fais des flaques, un peu comme des flaques de, de réflexion, qui pour l'instant sont beaucoup trop nettes. Pour les rendre moins nettes, ben je ne vais pas mettre noir et blanc d'un côté, je vais plutôt faire gris clair et gris, des gris assez proches, comme ça. Hop, hop. On voit que la brillance n'est plus tellement... Euh alors pour l'instant je vais contraster beaucoup le temps de régler la taille de tout ça. Allez 0.15 ici. Alors il faut vraiment prendre le temps de tester par rapport à l'effet qu'on veut. Un truc comme ça mais alors beaucoup moins nuancé du coup. Voilà, je reviens en arrière et puis... Le premier réflexion de couleur, là, si je le baisse, j'ai plus de réflexion. Si je le monte à fond, j'ai beaucoup de réflexion. Ben, je vais le mettre à un moment où je trouve ça plutôt pas mal. Où ça laisse apparaître les nuances. Vous voyez, comme ça, je vois des petites nuances. C'est léger. Mais c'est comme ça qu'on obtient un petit carrelage sympa. Du coup, j'ai envie de recreuser un petit peu les, les joints. Je reviens ici. Alors non, c'est pas là. C'est dans le bump. Et je vais mettre moins euh, 0,5. Voilà, j'ai téléchargé aucune texture d'internet et j'ai un carrelage Grey qui est tout à fait, euh, qui, est, qui est très bien. Que je peux remodifier en quelques clics, c'est à dire si je voulais qu'il ait complètement une autre couleur, bah, vous avez compris, on vous met ici. Et finalement, je dis bah tiens, je voudrais qu'il soit un peu plus dans des tons euh, alors, plus foncés, Tac. avec plus de variations par rapport euh, d'une dalle à l'autre. Voilà, on peut carrément faire des trucs comme ça. Alors, une variation légère là. Euh, et des joints plus foncés. Tac. Voilà. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec ces textures là. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres tutos dans, dans, dans les tutos privés de Tipeee. Je vous laisse aller y jeter un oeil si ça vous intéresse. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Ciao